Sous OpenOffice ou LibreOffice, lorsque nous ajoutons une formule, par exemple ici je vais calculer la moyenne de ces trois notes. Donc nous obtenons la moyenne, qu'il est possible d'ailleurs d'arrondir, donc pour l'arrondir nous cliquons dessus. Et avec ces boutons, ceci permet d'ajouter ou d'enlever des zéros en bas à droite de la cellule, ici, il y a un petit carré que l'on appelle la poignée de recopie. Si on prend cette poignée et qu'on la décale sur la cellule d'à côté en maintenant le clic gauche appuyé, au moment où on le relâche, on voit que ceci permet d'appliquer la moyenne sur les trois notes qui sont au-dessus. Donc ceci est assez pratique pour automatiser les calculs maintenant nous allons faire un autre exemple ici nous calculons un prix TTC à partir d'un prix hors taxe et de la TVA donc cette cellule est égale à ce montant plus la TVA appliquée à ce même montant nous obtenons donc le prix TTC et si de même nous appliquons la cellule de recopie ainsi, nous remarquons que le calcul ne s'applique pas bien. Ceci est dû au fait que lorsque je clique donc deux fois sur cette cellule, la cellule s'est décalée ici et donc ne prend plus la TV en compte. Afin de faire ce qu'on appelle un adressage absolu, donc sur cette cellule, I3, nous plaçons des dollars, et en plaçant les dollars, le calcul va demander à ce que cette cellule ne bouge pas. Et lorsque nous réappliquons cette formule, nous voyons qu'à présent, la cellule I3 est prise en considération pour toutes les cases.